Le Cuisinier de Martin Suter, sorti en 2010 aux éditions Bourgeois. Il y est question d'un cuisinier dans le pétrin qui roule les gens dans la farine pour se faire du blé. Comme tous les émigrés Sri-Lankais de Suisse, Marawan, jeune réfugié Tamoul travaille comme commis de cuisine dans un grand restaurant de Zurich, fréquenté par le beau monde de la presse et de la finance. Il y est pourtant loin de n'être qu'une simple petite main. Au Sri Lanka, il était un cuisinier extrêmement doué, spécialisé en préparation culinaire à chocolat. Par un concours de circonstances, il va être licencié, tout comme Andrea, la serveuse qui a en goûté ses plats délicieux, prend sa défense. Tous deux se lancent alors dans l'élaboration de recettes que Marawan a héritées de sa grand-mère. Aimées aux vertus aphrodisiaques incontestées, les résultats sont concluants. Après bien des tâtonnements, Andrea et Marawan créent l'entreprise Love Food dont le but est de livrer à domicile un love menu pour couples en mal de 7e ciel mais aussi pour faire perdre leurs moyens à des marchands d'armes et des banquiers véreux. Leur business va bientôt exploser. Martin Sutter est un auteur suisse contemporain, l'écrivain nous emporte avec des saveurs orientales il pousse même en fin de livre jusqu'à nous livrer ses recettes du love menu comme la mousse à l'ail ou l'espuma à la menthe et safran. que l'on peut faire chier Mais Martin Sutter est aussi un homme de son temps la société suisse est disséquée euh, sous un ton qui badine avec l'amour il en profite pour parler de la place des immigrés dans son pays. Mais il a la dent dure, Martin Suter en passe du contexte géopolitique du Sri Lanka qui, au moment de l'écriture de ce livre, était en pleine guerre civile, à la crise économique mondiale, sous fond de trafic d'armes. Et la place de la Suisse dans tout ça